Bonjour à, à, à tout le monde, à toutes et à tous. Bah, déjà un petit clin d'œil à nos camarades en lutte, hein, puisqu'on est au pied euh, du théâtre de Montreuil avec un théâtre occupé. Donc euh, évidemment, on continue de demander euh, l'abrogation de cette loi infâme donc, euh, qui réforme, plutôt qui contre-réforme euh, l'assurance chômage. Et donc la Seine-Saint-Denis euh, paie hein, au prix fort la crise sociale et sanitaire, hein, selon le dernier rapport de la Chambre de Commerce et de l'Industrie d'Île-de-France. L'économie francilienne a tout juste repris son souffle, mettez mettait des guillemets bien sûr, au troisième trimestre 2020. Mais les effets du choc occasionné par le Covid ont été ravageurs sur le front de l'emploi. Dans le 93, le taux de chômage atteint désormais 12%, battant tous les records régionaux, 8,8% et nationaux 9%. Si le département affichait une courbe décroissante depuis 5 ans, il faut remonter en 2017 pour retrouver un taux de chômage comparable. 280 000 habitants du 93 vivent sous le seuil de pauvreté, soit 17,5% de sa population. La Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre de France, métropole. Sept de ces communes font partie des 20 villes les plus pauvres de France Aubervilliers, Clichy-sous-Bois, La Courneuve, Pierrefitte, Saint-Denis, Stain ou encore Bobigny. Nous sommes plus exposés au virus en Seine-Saint-Denis avec un pourcentage d'ouvriers et d'employés plus élevé que la moyenne nationale, catégorie qui ne connaissent pas le télétravail mais les transports en commun bondés et un taux de suroccupation des logements, 26% de logements contre 12,6% en Ile-de-France. Avec l'existence d'un fait social, les travailleurs sans papier qui subissent la restriction de l'aide médicale d'État et entravent à la régularisation et qui font partie des salariés qui n'ont pas arrêté de travailler, notre territoire accueille une population particulièrement vulnérable et démunie face au virus. L'INSEE avait dès juillet 2020 Alerté sur la surmortalité des personnes nées à l'étranger, double de celles nées en France. L'accès au vaccin, qui est une réponse déterminante pour juguler cette crise sanitaire, est, elle aussi, plus difficile sur notre département. Peut-être qu'avec le vaccinodrome géant du Stade de France, les choses vont changer. En tout état de cause, le Stade de France ne peut pas être un outil de communication supplémentaire pour le gouvernement. Aussi, les doses de vaccins nécessaires ne peuvent pas se faire au détriment des 24 autres centres de vaccination du département. Il y a besoin de proximité car tout le monde ne peut se déplacer comme il le souhaite. Pour le moment, au rythme du gouvernement, il nous faudrait donc 70 semaines pour vacciner la population française. Pour la population de Seine-Saint-Denis, le taux de vaccination est deux fois plus élevé que dans les Alpes-Maritimes et 32% en dessous du taux national. Avec plus de 550 nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, le département procède, possède le premier taux d'incidence, donc le plus élevé en Ile-de-France. Par ailleurs, le taux d'occupation dépasse les 150 en réanimation dans les services hospitaliers en Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, qui compte 1,6 million d'habitants, est le troisième département le plus densément peuplé, 6,871 habitants au kilomètre carré, selon l'INSEE, après Paris et les Hauts-de-Seine. En comparaison, la France possède une densité de population d'environ 105 habitants au kilomètre carré. Résultat, en Seine-Saint-Denis, la population s'entasse souvent dans de grands ensembles d'habitations. Le taux de logement insalubre y explose. Les habitants de Seine-Saint-Denis ont le plus fort risque d'explosion au virus en raison de plusieurs facteurs, à commencer par le temps passé dans les transports. Selon un récent rapport de l'Institut Montaigne, environ 340 000 séquano dionysiens, Travaille dans un autre département. Un autre facteur d'exposition est lié à la composition sociodémocratique de la population, avec une sureprésentation d'ouvriers, de caissiers, d'infirmiers. Les premiers de Canvée, comme on dit. Avec 35,4% d'habitants de moins de 24 ans, la Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune de France métropolitaine. La contagion y est forte dans les écoles. La vaccination a pris du retard. Depuis le début de la campagne vaccinale, la France a fait le choix de cibler en priorité les personnes âgées, ce qui peut expliquer une partie du retard pris en Seine-Saint-Denis. La crise du Covid a ainsi remis en lumière la fracture numérique entre les départements. Fracture numérique, désert médical et manque d'intervention volontariste de l'État en sont les principales causes. Sur notre région capitale, nous sommes dotés de 1200 lits de réanimation pour 12 millions d'habitants. Les urgentistes dénoncent cette faiblesse depuis l'épisode de la canicule de 2003. En effet, chaque hiver, chaque été, chaque période de vacances, chaque long week-end, bref, quasiment toute l'année, nous manquons de place en réanimation, avec deux questions qui se posent. Pourquoi depuis l'an dernier, aucun lit supplémentaire n'a été créé La raison en est que le gouvernement ne veut pas changer sa posture idéologique sur le fait qu'il faut continuer à fermer des lits pour basculer vers le fameux tout ambulatoire. En pleine épidémie, les projets de restructuration se poursuivent en région parisienne. Sans remise en cause des fermetures d'hôpitaux annoncées, Bichat, Beaujon, Hôtel Dieu, Raymond Poincaré à Garches ou Jean Verdier à Bondy. Les chantiers se poursuivent comme à l'Hôtel Dieu, non pas pour rénover les locaux et ouvrir des lits, mais pour préparer l'arrivée d'une galerie commerciale de luxe. Nous disposons d'hôpitaux publics bien répartis sur notre... géographiquement sur le territoire. Saint-Denis, Aulnay, Montreuil, Montfermeil et pour le centre du département, les deux établissements de la PHP à Bobigny et à Bondy. Cependant, leurs capacités sont trop faibles pour répondre aux besoins. Le meilleur exemple est celui des lits de réanimation 103 lits pour 1,65 million d'habitants officiels, mais c'est 1,8 réel, alors que le 92 dispose de 193 lits, le 94 de 153 lits et le 75 de 407 lits. L'autre élément à souligner est que la nature a horreur du vide et que le secteur privé lucratif d'hospitalisation s'est restructuré et est très présent dans le département. Plus particulièrement le groupe Ramsey, Clinique d'Aulnay, blanc ménil de Tremblay, centre de radiothérapie implanté sur le site de l'hôpital Avicenne, établissement de rééducation au Bourget, à Drancy et à Saint-Ouen. Le CHU du département souffre de l'absence de très nombreuses spécialités pas de cardiologie interventionnelle, pas de service pour la prise en charge en urgence des accidents vasculaires, cérébraux, pas d'ORL, pas de neurochirurgie, pas de chirurgie cardiaque, pas de chirurgie pédiatrique, pas de néphrologie, pas d'urologie, aucune activité de grève d'organes, etc. Dans le même temps, la situation financière des établissements publics est catastrophique. Le déficit annuel des hôpitaux de l'APHP à Jean-Verdier et l'hôpital de Gérardie-René-Muret à Sevran et de 28 millions d'euros en 2019 pour un budget d'environ 350 millions d'euros. La dette des hôpitaux généraux est abyssale et plombe les budgets de fonctionnement. 98 millions d'euros pour l'hôpital de Montreuil, 106 millions d'euros pour celui dolney sous bois 29 millions d'euros à Montfermeil, tenant compte du fait que cet établissement nécessite des travaux massifs, masquant une dépense de 300 millions d'euros à venir. Les projets de réorganisation prévus avant la crise du coronavirus et qui n'ont pas été modifiés vont aggraver la situation. Il s'agit de la fermeture de l'hôpital Jean Vardier à Bondy, qui doit être transformé en centre de consultation, alors que cet établissement dispose d'une réanimation qu'il est bien utile actuellement. L'autre projet promu par la PHP est celui de l'hôpital Nord, localisé à Saint-Ouen, présenté comme une nouvelle implantation en Seine-Saint-Denis, mais qui va se traduire par la fermeture des hôpitaux de Bichat, dans Paris 18e et Beaujon à Clichy-la-Garenne, avec la suppression d'un minimum de 300 lits. Nos revendications à ce niveau sont simples. Nous exigeons un moratoire à ces opérations et l'ouverture de discussions sur les besoins hospitaliers de la Seine-Saint-Denis et plus globalement du nord et de l'est de l'île de France. Tout cela dans un contexte où le nombre de médecins libéraux installés est plus faible que la moyenne régionale avec des projections démocratiques défavorables. Notamment le fait que plus de 50% des médecins de ville ont plus de 55 ans. C'est la raison pour laquelle la CGT milite pour l'implantation de centres de santé de proximité avec des professionnels de santé salariés. L'autre revendication concerne la formation des personnels. En effet, l'argument du manque de professionnels est évoqué par les politiques pour justifier l'impossibilité d'ouvrir des listes supplémentaires. La CGT propose de remettre en place une politique de contrat d'études dès l'entrée en école professionnelle pour les soignants. Cela consiste à rémunérer au SMIC les étudiants, dès le début de leur formation, contre une obligation à servir pendant une durée prédéfinie, variable de 3 à 5 ans, selon le type d'études, dans l'établissement ou le groupe d'établissements qui participent au dispositif. Il s'agit de revenir à une politique de gestion prévisionnelle des emplois, assise sur les besoins identifiés. Par ailleurs, au-delà de la problématique des conditions de travail et de rémunération, ce type de dispositif constitue une mesure d'attractivité non négligeable. Oui, des solutions existe pour le droit et l'accès aux soins pour toutes et tous. Il ne suffit pas de venir faire des excursions de communication en venant en Seine-Saint-Denis, comme l'avait fait le Premier ministre en octobre 2019, avec un beau slogan, un État fort en Seine-Saint-Denis. Ce que nous constatons, nous, c'est un État qui se désengage et des services qui ferment. Il faut que cesse le virus des politiques libérales et des logiques d'austérité qui continuent malgré la pandémie. Ce qu'il faut, c'est un plan d'urgence massif pour les hôpitaux et les services publics de notre département et que cesse cette rupture d'égalité républicaine pour la Seine-Saint-Denis. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Euh, tout d'abord, euh, en tant que maire de Montreuil, je veux vous souhaiter la, la bienvenue et dire que nous sommes heureux d'accueillir cette initiative de, de la CGT. Sur cette place, euh, Jean Jaurès qui est euh, l'une des places euh, symboles de la vie démocratique à, à Montreuil. Euh, J'aimerais commencer par une remarque, c'est que cela fait du bien de se, de se retrouver, de se voir hors des conférences électroniques, hors de la communication électronique. Et il me semble important de, de marquer que, que la démocratie a aussi besoin de notre présence. Elle a besoin que s'ouvrent des espaces dans lesquels les citoyennes et les citoyens puissent se reconnaître, échanger, constituer ensemble, d'une certaine manière, physiquement, euh, l'agora populaire. Et, et il y a dans la, dans la nécessité du, du combat, de la vaccination, de, de toucher le plus grand monde possible, le plus rapidement possible, aussi l'exigence d'une reprise normale du dialogue démocratique et syndical dans notre pays. Euh, Hervé a dit beaucoup de choses. Euh, dans lequel je me retrouve totalement et, et donc je me permettrai comme cela de, de partager euh, au fil de l'eau quelques, quelques remarques. Euh, D'abord, la crise actualise une réalité que nous n'avions pas oubliée ici, mais que certains avaient oublié. Il y a des classes dans ce pays. Nous n'avons pas tous acc accès de par nos conditions sociales aux mêmes conditions de travail, d'accès à la santé, d'accès à l'éducation, d'accès au logement. Il y a des classes dans ce pays. Et la conséquence a été pour la Sainte saint denis massive. Nous sommes le territoire des ouvriers et des employés franciliens, en masse. Nous sommes le territoire où il y a le plus d'inégalités dans l'accès au logement, au service public de l'éducation, au service public de la santé. Et on pourrait ajouter au service public de la justice et de la police. Et une des conséquences de ces inégalités, c'est tout simplement le taux, le, le taux de contamination. Car quand vous habitez au Morillon euh, ou au Bel Air, à la Cité des Grands péchés que vous êtes dans des logements trop petits, avec des familles un peu nombreuses, quand vous n'avez pas la possibilité de, de vous expatrier ici ou là à la campagne, quand vous devez travailler de manière présentielle, ça a des conséquences sur le taux de contamination. Et, et, et c'est l'enseignement quand même majeur de la, de la crise au plan social, la Seine-Saint-Denis, les gens qui travaillent, ont été touchés de plein fouet par les conséquences de la contamination. Et donc il faut regarder en face le fait que dans la, dans la crise, les inégalités sociales sont, sont le, le, le facteur majeur d'explication. La troisième remarque que j'aimerais faire, c'est que euh, les services publics, leur maillage ont un impact considérable sur l'accès des gens à la santé. J'aimerais prendre à cela deux exemples. Le centre de vaccination qui est juste derrière vous, à l'hôtel de ville. Nous n'avons pas fait du 100% d'octolib par Internet. Bien au contraire, nous avons demandé avec les agents du centre d'action sociale de la ville, les agents qui s'occupent des personnes âgées, d'aller au contact des publics les plus éloignés de la pratique d'Internet et de, et de la vaccination. La conséquence, c'est que sociologiquement, entre les gens qui ont été inscrits par Doctolib et les gens qui se, se sont inscrits, au final on les a inscrits par Doctolib, mais grâce à l'action territorialisée de, de la ville, la sociologie est tout à fait différente. D'un côté, on a la représentation, de la population montreuilloise dans sa diversité et sa réalité. De l'autre côté, on a plutôt des populations qui venaient d'ailleurs et qui se caractérisent par des niveaux de revenus plus élevés et par une meilleure pratique d'Internet. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le service public de proximité, l'implantation sur, le, sur les territoires, c'est un vecteur majeur de recul des inégalités, par exemple dans l'accès à la vaccination. Et c'est la même chose qui se passe sur la question des hôpitaux. C'est la même chose qui se passe sur la question des hôpitaux. Le, la caractéristique de, de la sainte saint c'est qu'il y a moins de, de présence de proximité. Et c'est quoi la conséquence C'est que nos populations, une partie de nos populations, ont moins le... le les liens faciles qui permettent que très vite on aille vers le service d'urgence ou vers le service spécialisé ou la médecine ou la médecine de ville. Le, un des éléments d'explication massive en matière de rupture de soins, c'est simplement le kilométrage, la, la distance physique et de service public qu'il y a entre l'usager et le et le et le service. Et c'est pour cela qu'à mon sens, comme l'a dit Hervé, la crise actualise euh, notre analyse et un des éléments majeurs de revendication de notre euh, du mouvement euh, du, du mouvement syndical comme d'un certain nombre de, de forces politiques en Seine saint denis qui disent on a besoin d'une rupture sur le financement des, des hôpitaux en Saint-Saint-Denis. En d'autres termes, annuler la dette annuler la dette, mettre en place des, des, des, des plans d'investissement haut niveau pour la Seine-Saint-Denis et ouvrir de nouveaux établissements et j'ajouterai soutenir la médecine publique de ville qui a souvent été avec les services des urgences d'un certain nombre de municipalités en fait le premier rempart et le premier lieu d'accès, je veux là parler des centres de santé euh, dernier mot et, et je conclurai euh, peut-être par là euh, à bien y penser, qu'est-ce que nous disons lorsque nous disons nous souhaitons euh, l'accès libre au vaccin À bien y penser, qu'est-ce que nous disons lorsque nous disons que euh, la fabrication des vaccins devrait être libérée de la contrainte du brevet et de la contrainte du profit. Il me semble qu'à travers cette revendication, nous disons une chose fondamentale. Il n'y a qu'un seul peuple humain. Nous ne sommes pas malades de manière différente selon que nous soyons solvables ou pas. Et il y a là, il me semble, pour, pour l'humanité tout entière, une formidable occasion manquée de, de, de faire une œuvre commune. Comment penser qu'en qu pleine crise sanitaire, il n'y ait pas le nous n'ayons pas au moins tenté de créer les, les conditions pour. Euh, faire tomber les barrières du brevet, du profit, de la propriété intellectuelle, et au contraire, nous mettre tous, pouvoir public et, et entreprises, au service euh, d'une ambition mondiale de, euh, de fabrication des, des vaccins et, et de réponse aux besoins de, de, de la population. Et c'est à mon avis une question pour aujourd'hui, et pour demain, en d'autres termes, dans quelques années, est-ce que seules les populations solvables auront accès dans de bonnes conditions au, au, au vaccin Ou est-ce que nous en faisons un objectif pour toute l'humanité Et ça me renvoie à, à ma conclusion et à un problème particulier qui touche euh, la question de la souveraineté industrielle, de la souveraineté scientifique à la fois de la France et de l'Union européenne pour mener des, des telles politiques, nous avons besoin de maîtriser un certain nombre d'outils fondamentaux. Est-Ensemble a été un territoire qui a accueilli historiquement euh, l'entreprise Sanofi et un certain nombre de, de sous-traitants de la, de la recherche euh, médicale. Euh, avec 20 ans d'avance, nous avions dit, vous aviez dit, la question de la souveraineté industrielle et scientifique de la France est posée en matière de production. Et il ne faut à tout prix garder la production sur le territoire national et européen. Avec 20 ans d'avance, vous avez écrit et, vous, et nous avons dit, vous avez dit, la CGT a dit à ce moment-là, ce qui me semble être fondamental pour l'avenir français et l'avenir européen, c'est-à-dire réinscrire nos politiques sur euh, l'idée de la souveraineté euh, nationale et européenne en matière de production euh, scientifique et donc assumer le besoin de, de réindustrialisation euh, technologique et scientifique de, de, de, de notre espace. Merci à tous. Euh, vous l'avez compris, euh, Montreuil est en, en phase avec les l'intention partageuse de cette initiative. Merci à vous. Bonjour à toutes et tous et merci d'être venus à ce rassemblement, cette mobilisation qui marque pour la CGT le point de départ d'un tour de France de notre campagne pour l'accès aux soins. Cela passe bien entendu par un changement de politique en matière de services publics de la santé, réouverture de lits, d'hôpitaux publics de développement de centres de santé de proximité avec des personnels salariés, mais également une reconquête d'une sécurité sociale intégrale qui permette à chacun et chacune, quels que soient ses moyens, de pouvoir se faire soigner. Aujourd'hui, plus de 30% de nos concitoyens renoncent à au moins un soin par manque d'argent. Situation qui s'est amplifiée, avec la politique de déremboursement des médicaments mise en œuvre par les gouvernements successifs. La crise sanitaire que nous traversons depuis plus d'un an a démontré les dommages causés par ces choix d'austérité à l'égard des services publics et particulièrement dans un département comme la Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France et le plus en retard dans le domaine de la vaccination anti-Covid actuellement. C'est pourquoi cette situation révèle la perte de souveraineté de notre pays dans la fabrication des médicaments et plus généralement de tout le matériel médical. Elle révèle les conséquences du sacrifice de la recherche scientifique fondamentale. Aujourd'hui, 80% de nos principes actifs en matière de médicaments viennent d'Asie. Les différents licenciements annoncés particulièrement à Sanofi témoignent des choix libéraux faits par des actionnaires en quête de toujours plus de dividendes, mais nos camarades du syndicat Sanofi y reviendront dans leur intervention. Cette politique de concurrence explique par exemple les nombreuses pénuries de médicaments et de traitements. Le nombre de ruptures de médicaments est en constante croissance. 44 médicaments manquants en 2008, 1200 en 2019. 60% de ces ruptures sont liées à des problèmes d'approvisionnement et de qualité. Pour la CGT, il y a donc urgence à prendre des décisions qui transforment totalement cette réalité inadmissible en mettant en place un pôle de santé publique intégrant les industries de santé. C'est la solution à l'organisation de la filière du médicament de manière à répondre aux besoins de santé sur tout le territoire. Aujourd'hui, il y a de multiples interlocuteurs qui ne communiquent pas entre eux et dont on ne sait plus quels sont les rôles. Les laboratoires privés jouent de ce manque de clarté et font de ce fait ce qu'ils souhaitent, alors même qu'ils sont très fortement subventionnés. Le médicament est encadré par le ministère de la Santé, mais c'est le ministère de l'Économie qui a son mot à dire sur le prix du médicament, alors même qu'il est payé par la Sécurité sociale, et l'industrie intervient évidemment dans le cadre de la production du médicament. En cela, un pôle de santé publique pourrait permettre de regrouper, organiser et coordonner la totalité de l'offre de soins en réponse aux besoins de l'hôpital en passant par la médecine de ville jusqu'aux patients, organisant la production et gérant les stocks de médicaments, matériels et dispositifs médicaux. Le pôle de santé publique pourrait être sous tutelle du seul ministère de la Santé avec la Sécurité Sociale, comme chef d'orchestre. En effet, la Sécurité Sociale regroupe toutes les qualités nécessaires à cette organisation. Elle est aussi la seule à disposer de toutes les données nécessaires sur les volumes consommés, leur rythme et leur localisation. Elle est une instance démocratique, avec des représentants des travailleurs sur tout le territoire. Elle pourrait organiser la gestion du pôle en regroupant tous les acteurs, professionnels de santé, collectivités territoriales, représentants des salariés de la recherche et de la production et associations de patients. Plutôt que de passer par la start-up, le pôle de santé publique aura aussi sous sa tutelle un secteur développement permettant de passer à la recherche, de la recherche fondamentale à la production dans le respect des travailleurs du secteur et des besoins des citoyens. Sur le financement de la recherche, Force est de constater que le crédit impôt recherche accordé aux entreprises est un échec. Malgré les millions de subventions publiques, la recherche dans les entreprises privées lucratives ne parvient à aucun résultat d'envergure, comme le prouve encore une fois l'incapacité des labos privés à trouver des vaccins sans s'adosser aux laboratoires universitaires. La CGT demande une réallocation de ces fonds à la recherche publique et non lucrative. Université, et Institut Pasteur, par exemple, afin que la connaissance en matière de santé redevienne un bien commun. Si on illustre nos propositions à l'aune de la catastrophe sanitaire que représente la politique vaccinale actuelle, cela permettrait que l'État impose une planification de la recherche et de la production aux entreprises qu'il finance. Cela rendrait concret ce que la CGT demande, c'est-à-dire que les formules des vaccins quasi entièrement financée par l'État, soit libre et que les usines en capacité de produire ces vaccins soient mobilisées. La première condition pour faire du vaccin un bien commun est donc de lever le système des brevets et d'imposer le partage des formules des vaccins. Cela organiserait la distribution et l'organisation de la campagne de vaccination grâce à l'administration publique en coopération avec la Sécurité sociale qui organise et distribue le vaccin. Les organisations de la Sécurité sociale sont en proximité et proches des besoins des usagers et des patients. Un mot du niveau mondial, parce que Patrice l'a dit, la question de l'accès aux soins se lie aussi à l'échelle planétaire. Au niveau mondial, et alors que nous savons que la pandémie a pu s'étendre, les pays les plus pauvres n'ont pas accès aux vaccins. En effet, après que les pays les plus riches aient mis la main sur l'écrasante majorité des premiers stocks de vaccins homologués, eh bien, euh, les pays aux revenus les plus faibles voient dès lors leur perspective d'accéder aux vaccins s'éloigner encore plus. En outre, alors que l'OMS a, a mis en place le dispositif COVAX devant permettre de mutualiser des fonds des pays riches pour la vaccination des pays les plus pauvres, des dizaines de milliards d'euros promis par les pays riches n'ont pas été versés. C'est une catastrophe. Ces inégalités ont un coût humain énorme, à l'image de ce qui se passe en Inde ou en Afrique en ce moment. Je sais que la communauté malienne est présente en nombre à Montreuil. Et bien pour l'exemple, seuls 0,1% des Maliens ont accès aux vaccins dans leur pays. Les grandes puissances capitalistes sont incapables d'assurer un accès égal sur toute la planète et euh, cela représente un coût euh, à la fois économique et social de cette incapacité de 4 milliards d'euros. Une première étape serait d'augmenter immédiatement le budget de l'AMS qui organise en plus des missions de vaccination en direction des pays les plus pauvres. Son, but, son budget à l'OMS et bien il est en baisse depuis 2016. Aujourd'hui c'est... D'à peine 5 milliards d'euros dont on parle, alors qu'on verse 4 milliards d'euros de dividendes à Sanofi en 2019. Pour que toutes ces questions soient débattues, la CGT est engagée dans une large coalition avec les ONG, les partis politiques, d'autres syndicats autour de la campagne. Pas de profit pour la pandémie et donc je laisserai Sandra intervenir plus largement sur ce sujet. Je ne voulais pas conclure mon intervention sans vous dire qu'aujourd'hui on célèbre aussi dans le monde la journée mondiale de la sécurité, de la santé au travail, dont le thème, et c'est presque provocateur, est annoncé tel que je vais vous le lire. Au bout d'un an de pandémie, il est prévu de parler aujourd'hui dans le monde, d'anticiper, de se préparer et de répondre aux crises en investissant sur les systèmes de sécurité et de santé au travail. La bonne blague, le gouvernement et le patronat ont réduit à peau de chagrin la médecine du travail et les droits des salariés en matière de conditions de travail et de sécurité et de santé dans les entreprises. La contribution de la médecine du travail dans le plan de vaccination est dérisoire, faute de médecins et de personnels soignants en nombre et en proximité, alors qu'ils sont un rouage essentiel pour la réussite de la vaccination en masse et qu'ils seraient directement sur leur lieu de travail et sur le temps de travail assez accessible à des millions de travailleurs parmi les plus fragiles exposés par leur métier parce qu'ils ne peuvent pas travailler et, et sans condition. Mais la pénurie de vaccins comme de médecine de travail a conduit le gouvernement dernièrement à restreindre les publics prioritaires en imposant une condition d'âge à 55 ans. La CGT exige de faire immédiatement sauter ce verrou. Il faut un renforcement de la médecine du travail par une amélioration de la filière de formation permettant un recrutement massif, une intégration des services de santé au travail interprofessionnel et autonome à la sécurité sociale et le retour des CHSCT avec des moyens renforcés et couvrant tous les travailleurs et les travailleuses y compris celui, ceux et celles des petites et moyennes entreprises qui viennent d'ailleurs de renforcer leur confiance en plaçant la CGT à la tête de ces élections dans tous les départements, y compris en Ile-de-France. Donc, soyons mobilisés. Montreuil, c'est la première initiative. Il y en aura beaucoup d'autres un peu partout euh, en France, car nous n'accepterons plus que des services de santé, des lits en réanimation, ferment alors même qu'on nous bassine jour et nuit sur le manque d'accès aux soins dans le contexte de la pandémie. Donc soyons prêts ensemble à se mobiliser, et la première des mobilisations, eh c'est tous ensemble, samedi 1er mai, pour aller exiger d'autres choix en matière de politique d'accès aux soins et de protection sociale. Soyez nombreux dans toutes les mobilisations qui vont être organisées en Ile-de-France, euh, samedi prochain. Donc à bientôt, au 1er mai, partout en France. Merci de, de nous avoir invités dans le cadre de cette journée d'action. Euh, je représente l'ONG Oxfam France, mais surtout l'initiative citoyenne européenne qui a été lancée il y a quelques mois pour justement lutter contre ces inégalités vaccinales. Donc, le vaccin est devenu aujourd'hui euh, le nouveau symbole des inégalités mondiales. Ça a déjà été dit, mais aujourd'hui, 80% des doses administrées ont été administrées dans les pays les plus riches alors que le continent africain représente moins de 2% des doses administrées aujourd'hui. Mais les inégalités vaccinales sont une faute morale, mais sont aussi un non-sens sanitaire et économique. Nous avons mené une enquête auprès d'épidémiologistes du monde entier, et ils nous alertent tous d'une chose, c'est que nous avons un an, voire moins pour vacciner l'ensemble de la planète et atteindre une immunité collective mondiale, seule solution pour sortir de, de, de l'impasse d'aujourd'hui. Sinon, le virus continuera à se propager dans des régions du monde peu couvertes par la vaccination et à former des nouvelles mutations et des variants qui défient chaque jour l'efficacité des vaccins existants. Donc les pays riches, qui ont largement contribué grâce à des fonds publics, donc à l'argent du contribuable au développement des vaccins, mais aussi à leur déploiement dans leur propre pays, seraient perdants et pourraient repartir à zéro et revacciner leur propre population. Donc face à ces inégalités vaccinales, nous sommes toutes et toutes perdants. Enfin sauf l'industrie pharmaceutique, qui, il s'avère que cette pandémie et le développement de vaccins a été une affaire assez lucrative. Car au moment même où nous dénonçons un véritable apartheid vaccinal, un certain nombre de dirigeants des grandes entreprises pharmaceutiques sont devenus, ont rejoint ce club fermé euh, des milliardaires, et pour exemple le PDG de Moderna, le français Stéphane Bancel, qui vaut aujourd'hui près de 5 milliards de dollars. Nous avons calculé chez Oxfam que euh, les trois principaux groupes pharmaceutiques ayant développé les premiers vaccins contre la COVID Pfizer, Johnson Johnson et AstraZeneca ont versé plus de 26 milliards à leurs actionnaires ces 12, 12 derniers mois. Les groupes pharmaceutiques qui dominent actuellement le système de production des vaccins grâce à leur... Droit, euh, les, les groupes pharmaceutiques dominent actuellement l indu, l indu, euh, le système de production des vaccins grâce à leurs droits exclusifs liés à la propriété intellectuelle. Cette situation est inacceptable, mais ce n'est pas une fatalité. En novembre dernier, des syndicats, des ONG, des associations, des partis politiques et des militants de toute l'Europe ont lancé une initiative citoyenne européenne. Cette ICE est un outil juridique qui, nous, qui permet de demander un changement législatif concret à la Commission européenne. Avec cette ICE, le message est clair. Pas de profit sur la pandémie. Nous avons quatre demandes. Que l'Europe s'engage vers la levée des brevets et des droits liés à la propriété intellectuelle. C'est un obstacle juridique insensé en période de pandémie. Les vaccins et autres produits médicaux nécessaires pour lutter contre la Covid-19 doivent être des biens publics mondiaux et pas le monopole de l'industrie pharmaceutique qui peut actuellement fixer librement les règles du jeu. Mais aussi la transparence sur les contrats passés avec les laboratoires pharmaceutiques. Un contrôle public et citoyen. Ces vaccins ont été développés grâce à des fonds publics et donc notre argent à tous. Mais enfin, et le message principal, ce n'est pas, pas de profit sur la pandémie. Les gouvernements européens ne doivent pas faire primer les intérêts, les intérêts des multinationales du secteur pharmaceutique sur l'intérêt général de la planète. Aujourd'hui, nous constatons une réelle mo mobilisation partout en Europe et dans le monde, et des citoyens, scientifiques, parlementaires, syndicats, partis politiques se sont mobilisés autour de cette initiative citoyenne européenne. Nous avons recueilli plus de 160 000 signatures en Europe, dont 33, plus de 33 000 en France. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Pour justement pouvoir demander à la Commission européenne de répondre à nos questions, il faut que nous mobilisions plus d'un million de, signataires, de signatures. Donc, Je vous invite tous ici à rejoindre notre initiative et donc signer cette ICE sur le site noprofitonpandemic.eu. Après plus de 3 millions de décès dans le monde, dont 100 000 en France, des familles et des communautés dévastées et des pays comme l'Inde qui sont sur le point d'imploser, il y a une urgence à agir. Donc... Agissons, signons cette pétition et appelons les pays riches, justement, à forcer les laboratoires pharmaceutiques à lever la propriété intellectuelle, à transférer le plus rapidement possible les technologies à tout producteur à l'échelle mondiale qui peut contribuer à, cette, euh, à cet effort de guerre, et bien évidemment de financer la solidarité internationale pour garantir l'accès aux pays les plus pauvres aux doses de vaccins. Face à cette pandémie dévastatrice, nos, des, nos destins sont liés, donc il y a urgence. Merci.